Bienvenue dans cette démo de réalité virtuelle de « Vie ma vie » de biospéléologue. Je suis Christine, votre VR guide. Soyez rassurés, votre expérience sous terre sera riche et sans aucun risque, ou presque. Un gloméride 3 mm Un coléoptère 12 mm. Un litobie, notre premier prédateur, 18 mm.